Pas le Alors, pourquoi ce coming out sur Facebook ce mardi 24 mai 2022 Eh bien, chers amis, nous avons pris une grande décision. Nous allons faire un voyage d'un an avec un camping-car et nos quatre filles à la rencontre des musiciens de la rue pour les enregistrer et créer de la musique avec eux. Nous passerons dans quelques pays d'Europe et nous ne manquerons pas de créer une chaîne YouTube avec nos rencontres. Pour cela, nous avons besoin de vous pour partager les ventes des pianos qui sont actuellement sur Deuxième Main et Marketplace. Car un voyage comme celui-là coûte de l'argent et l'idéal serait de pouvoir liquider les 11 pianos qui se trouvent dans notre atelier. Piano droit, piano à queue, piano peint, piano brun, plus ancien et plus récent. La date butoir est prévue pour le 1er septembre 2022. Mais ils s'en foutent ces Romains euh, oui un peu, j'avoue. Un tel voyage devrait se préparer un an à l'avance, mais non, nous on va le faire en trois mois. Yéman, yeah, ça va aller Alors euh, bon ben voilà, comme certains le savent déjà, euh, j'ai une myopathie de type Desmine qui s'est invitée il y a quelques années, et comme les muscles dégénèrent assez rapidement, ben, je me suis dit que c'était maintenant ou jamais car je ne sais pas de quoi demain est fait et j'aimerais profiter de voyager avec ma famille tant que je peux encore le faire. Bon, je vous rassure, on n'a pas tout vendu. Nous ne partons qu'un an, ou moins, ou plus. Ne sais pas encore dire. Mais toutes les aides sont les bienvenues, aménager notre camping-car, nous aider à nous débarrasser de choses inutiles, finir ses pianos, un petit coup de main pour finir l'appart au bout de notre maison, euh, nous soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube, qui n'est pas encore créée, mais ça va venir. Et il y a encore beaucoup de choses à faire avant de partir, oui, oui, oui. Et oui, si quelqu'un cherche un petit logement de 60 mètres carrés pas cher, mon studio où je donne mes cours sera disponible le 1er septembre, mais attention, il faut aimer la musique et partager la terrasse et le jardin avec un musicien et une chouette maman avec ses deux enfants. Je vous ai presque tout dit, suite au prochain épisode. À plus